Dos crolé trois bonnes raisons de nager sur le dos. As-tu des douleurs dorsales ou bien peut-être as-tu le dos voûté, les épaules rentrées vers l'avant. Peut-être même que ton médecin t'a prescrit de la natation pour ta santé. Et si aujourd'hui, tu ne fais pas de dos crolé lors de tes séances de natation, cette vidéo est faite pour toi. On va voir ensemble dans cette vidéo pourquoi commencer par le dos crolé lorsque tu débutes en natation, mais aussi. On va voir pourquoi le dos est bon pour ta santé et pourquoi tu dois absolument l'intégrer lors de tes entraînements, surtout si tu nages très régulièrement en crawl. T'es prêt pour le dos crawlé Allez, c'est parti On va voir tout de suite les trois bonnes raisons pour nager le dos crawlé, mais si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. C'est gratuit et tu ne rateras plus rien de toutes les actualités, tu vas même progresser en natation grâce à ça. Et si tu veux aller plus loin, j'ai la méthode crawl 2.0 que tu peux télécharger gratuitement dans la description ou bien à la fin de cette vidéo pour apprendre à nager le crawl efficacement. Allez, ah on commence avec la première bonne raison de nager le dos crawlé. Eh bien, c'est parce que c'est la nage la plus facile. C'est d'ailleurs la nage avec laquelle on commence avec les enfants parce que c'est la nage où tu es tout le temps avec la tête en dehors de l'eau. Tu as tout le temps les voies aériennes qui sont dégagées. Et pour nager le crawl efficacement, tu dois être le plus horizontal possible et avoir donc finalement les oreilles dans l'eau le ventre à la surface et, euh, et comme je dis souvent aux enfants, la formule magique plafond, menton, bidon. Donc, tu regardes le plafond, tu lèves le menton, tu sors le bidon et tout va bien, tu flottes. Du coup, lorsque tu nages euh, sur le dos, tu n'as plus qu'à te concentrer sur une seule chose. À partir du moment où tu peux flotter et respirer sans effort, tu n'as plus qu'à te concentrer sur ta propulsion. Ce n'est pas du tout le cas par exemple en crawl ou en brasse où tu es euh, toujours obligé de sortir la tête pour respirer. Là vraiment, tu te concentres simplement sur comment avancer, donc tu fais tourner les bras, tu fais des battements et tout va bien. L'autre truc important techniquement en dos crawlé, c'est de garder la tête bien fixe. Et justement, ça, ça m'amène au deuxième point euh, par rapport au dos crawlé, pourquoi c'est la meilleure nage pour ta santé. Et justement, je vois encore souvent au bord des bassins des nageurs qui viennent me voir en me disant « voilà, mon médecin m'a prescrit euh, de la natation pour que ce soit soigner mon dos, mes cervicales ou bien même euh, mes genoux et je vais te dire maintenant tout de suite pourquoi et eh bien c'est beaucoup plus intéressant de faire du dos crawlé plutôt que du crawl et surtout plutôt que de la brasse. Déjà par rapport à la brasse pour tes genoux, la brasse c'est vraiment pas terrible puisque tu pivotes autour d'un axe et du coup, ça a tendance à bien euh, forcer sur des articulations et ça peut euh, généralement créer pas mal de frottements au niveau des cartilages et, euh, et puis ça étire vachement les tendons, particulièrement euh, au niveau à l'intérieur en fait de tes genoux parce que eh, c'est tout le temps en train de forcer dessus. La deuxième chose par rapport au dos ou par rapport au cervical, lorsque tu es en dos, tu as une position où tu es justement dans l'alignement, dans où ta tête, ton tronc et ton bassin sont bien alignés, donc tu n'as pas le problème par exemple où en brasse, quand tu lèves la tête devant, voilà, tu viens tirer et travailler tout le temps sur tes cervicales, surtout si tu restes la tête à la surface de l'eau, mais ça, je ferai une vidéo probablement là-dessus. Et de la même manière, en crawl ou lorsque tu viens respirer, tu viens pivoter sur le côté, où tu, enfin vraiment tu viens travailler toujours sur tes cervicales à chaque respiration. En dos, tu n'as pas du tout euh, ces contraintes physiques euh, qui, qui sont sur euh, tes cervicales et du coup c'est vraiment la nage qui selon moi est la moins traumatisante euh, d'un point de vue santé. Et si ton médecin t'a prescrit de la natation, je te conseille vraiment de faire un maximum de natation sur le dos, que ce soit en dos crôlé ou que ce soit peut-être même avec des palmes, hein, si tu n'as pas de difficulté par rapport à ça, tu vas pouvoir travailler, te renforcer, te muscler et surtout sans abîmer bah, justement tes cervicales et ton dos. Et même si tu n'as pas de problèmes de dos, en tout cas qui n'ont pas été détectés, si ton médecin ne t'a rien prescrit et que tu t'entraînes par exemple juste régulièrement en natation, soit parce que tu as envie de faire des compètes d'eau libre ou de triathlon ou bien même simplement pour le plaisir, je te recommande fortement d'intégrer le dos crawlé au sein de ton entraînement comme je peux le faire avec les, les nageurs du, de, du groupe Nageurs 2.0 ou de Endurance Express pour deux raisons. La première, c'est pour évidemment varier un peu dans tes entraînements et pas rentrer dans cette routine et de nager qu'une seule nage parce que techniquement, c'est intéressant de travailler sur différentes nages. Et la deuxième, c'est réellement très important parce que en fait, lorsque tu vas enchaîner les longueurs en crawl et toujours effectuer les mêmes mouvements eh bien tu sollicites davantage tes pectoraux, tu sollicites davantage le faisceau euh, antérieur justement de tes deltoïdes et du coup, bah, voilà, tu vas avoir euh, cette espèce de dos euh, voûté d'avoir les épaules qui rentrent vers l'avant parce que tu crées des déséquilibres et puis plus tu fais de longueur, plus tu les accentues. Alors qu'au contraire, lorsque tu nages en dos, tu, as, tu effectues un mouvement qui est antagoniste à celui du crawl et donc tu vas solliciter davantage la face postérieure euh, du deltoïde, donc à l'arrière de ton épaule et puis tu vas davantage solliciter aussi les dorsaux, tu vas ouvrir ta cage thoracique et donc tu vas permettre en fait de corriger ces petits, euh, ces petits déséquilibres que tu crées euh, lorsque tu nages le crawl et tu vas donc équilibrer finalement euh, bah, tes postures au cours de ton entraînement et si tu veux pouvoir durer euh, sur le long terme, si tu veux pouvoir euh, continuer de t'entraîner comme tu le fais aujourd'hui, je te recommande vraiment de veiller justement à ces déséquilibres que tu peux créer euh, avec l'entraînement un peu brut, un peu bourrin que certains pratiquent aujourd'hui. On résume donc ensemble les trois choses importantes et même les trois bonnes raisons pour pratiquer le dos crawlé. Premièrement, c'est la nage la plus facile, donc tu peux vraiment la maîtriser et l'intégrer très rapidement. La deuxième chose, et eh bien, c'est parce que si tu as des problèmes de santé, évidemment, c'est celle qui va moins les aggraver parce que voilà, tu es bien dans l'axe et tu vas pouvoir donc protéger tes cervicales, ton dos et tes genoux, ce qui n'est pas le cas dans les autres nages. Et enfin, troisièmement, eh bien, euh, si tu nages régulièrement, c'est vraiment une nage que tu dois appliquer pour éviter bah, de créer et accentuer euh, des déséquilibres que tu vas faire euh, par exemple en enchaînant des longueurs en crawl. Alors, dis-moi tout de suite en commentaire si tu pratiques déjà régulièrement le dos crawlé ou bien si tu as appris des choses. Euh, N'hésite pas également à me laisser un pouce si cette vidéo euh, t'a plu, donc un pouce bleu hein, bien évidemment. Et on se retrouve sur le groupe Facebook Nageur 2.0 pour échanger davantage.